juste expliquer cette notion de balance musculaire très importante, si le sourcil est en place la balance musculaire en fait c'est un jeu entre les différents muscles chacun, c'est un antagonisme entre les différents muscles, l'un tire dans un sens, l'autre dans l'autre sens, ce qui fait que certaines structures restent en équilibre, ce phénomène existe à trois niveaux, au niveau euh, du sourcil, au niveau de voisinage position vasogénienne, et aussi euh, euh, au niveau de la Concernant la condition à Au niveau du sourcil, c'est un peu très parlant parce que le sourcil est en position euh, grâce à des muscles qui, qui vont le, le tirer vers le haut et des muscles qui vont le tirer vers le bas. Le, les muscles qui le tirent vers le haut, c'est le muscle frontal et les muscles qui le tirent vers le bas sont le corrigateur, le dépresseur supercilii et le muscle corbiculaire. En agissant sur cette balance entre les muscles qui tirent vers le haut et vers le bas, on arrive à jouer sur la position du sourcil très fréquemment souhaité par les patients, c'est de soulever la du sensier. On arrive à faire cela en jouant sur cette balance musculaire très importante. Ce phénomène aussi existe autour du sillon nasogénial, euh, agissant aussi sur la, la largeur d'arrière et, et, et autour de la commission labiale avec les muscles tirant dans tous les sens. On peut jouer sur cette balance pour rééquilibrer la position de ces de de, de structures anatomiques.